Les livres de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit ⁇ Me voici ⁇ Il courut vers le prêtre Élie et il dit ⁇ Tu m'as appelé, me voici ⁇ Élie répondit ⁇ Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ⁇ L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit, « Va te coucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Me voici, Seigneur. Ce j'espérais le Seigneur. Il s'est penché. Je fais, mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi qui me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit, ton amour est ta vérité, à la grande. L'étude de la première lettre de Saint Paul, apôtre Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu par sa puissance a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Lui qui est en vous et que vous avez reçu des dieux. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. selon Saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait et leur dit, Que cherchez-vous Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui veut dire maître. Où demeures-tu il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc. Ils virent où il demeurait, et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples, qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Pas bah, le Seigneur, ton serviteur écoute. Ainsi, chers frères bien-aimés de Dieu, nous entamons aujourd'hui le deuxième dimanche ordinaire de l'année B. La liturgie nous propose de réfléchir sur l'appel de Dieu. Dans les temps anciens, puis au début de l'Église, Dieu a appelé des prophètes et des disciples pour annoncer son règne, et il les a choisis de manière inattendue. Nous contemplons ce dimanche le jeune Samuel auprès du prêtre Élie à Silo, puis André et Jean lors de leur première rencontre avec celui qui donnera sens à toute leur vie. Deux scènes assez différentes. Pourtant, nous pouvons recueillir bien des leçons, des points communs qui les relient, puisqu'il s'agit des deux vocations, deux appels à suivre le Christ. Comment entendre cet appel dans notre vie et le suivre. Jean-Baptiste annonce Jésus l'agneau de Dieu et donne envie de le suivre. C'est lui, Jean-Baptiste, qui a prêché dans le désert et baptisé dans le Jourdain pour nous aider à nous préparer à la venue du Sauveur. Maintenant arrive le passage décisif. Jean a préparé les disciples à la rencontre de Jésus. Il les a accompagnés sur leur chemin. Maintenant, le moment est arrivé de les laisser partir afin qu'ils commencent une nouvelle histoire avec Jésus. L'expérience de Jean-Baptiste compte. Il nous dit que chacun a son mot à dire. Les disciples lui ont fait confiance. Et sur un mot de lui, ils suivent Jésus, celui qui est désigné comme l'agneau de Dieu. Ils ont soif de Dieu. Ils veulent le rencontrer. Jésus, en leur voyant le suivre, leur demande « Que cherchez-vous » C'est la question fondamentale qui est à la base de la suite. C'est la question cachée derrière chaque rencontre et chaque choix de notre vie, les plus importants, mais aussi les plus ordinaires. « Que cherchez-vous » Il lui répondirent Rabbi, ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Les disciples ne lui demandent pas son adresse, mais d'où il vient. « Où puisses-tu ce que tu es ?» Jésus tire ce qu'il est de son intimité avec le Père. « Venez et voyez. »« Venez et voyez » est une invitation à le fréquenter pour le connaître plus intimement. Le fréquenter par la prière, par l'étude de sa parole, surtout en marchant avec lui et nous-mêmes. Que répondons-nous aujourd'hui à la question de Jésus Que cherchez-vous Sommes-nous fidèles à l'invitation permanente qu'il nous adresse Venez et vous verrez. Et cherchons-nous à rester toujours en communion avec lui dans notre prière, nos pensées, nos actions. Jésus se laisse trouver. Avons-nous le courage de prendre du temps avec le Seigneur pour le connaître, pour nous habituer avec lui Avons-nous le courage de perdre du temps avec le Seigneur en l'adorant dans l'Eucharistie, en cherchant à le reconnaître là où il demeure éternellement dans nos cœurs dans ce que j'ai vu, dans les personnes que je rencontre. André et son compagnon auraient-ils pu découvrir le Messie sans Jean-Baptiste, Simon-Pierre sans son frère André, Nathanaël sans Philippe, nous non plus sans cette immense chaîne qui nous rattache au premier témoin. Jésus posant son regard sur Simon, lui révèle qu'il sait bien qui il est et en lui donnant un nouveau nom à quelle mission il l'appelle dorénavant. Il est le responsable du groupe, le premier des témoins. Il a annoncé Jésus et a interpellé d'autres et à leur tour les invite eux aussi à suivre Jésus. Frères et sœurs, tout part de Jean-Baptiste car c'est lui qui connaissait Jésus et qui le fait connaître à ses disciples en le désignant Agneau de Dieu. Oui, il a fallu que ses disciples entendent la parole de Jean-Baptiste pour se mettre à suivre Jésus, pour devenir ses témoins. La rencontre avec Jésus n'est pas un événement sans conséquence. C'est tout d'abord se sentir compris et aimé, c'est changer de nom et par-delà son nom, c'est changer complètement sa manière d'être. Tu es Simon, tu t'appelleras Képhace. Trouver Jésus, ou plutôt être trouvé par Jésus, ne change pas simplement notre existence, mais nous investit d'une mission. Nous sommes alors appelés à annoncer le salut. Le cœur débordant de joie, en nous engageant nous aussi à partager avec les autres cette vie nouvelle révélée dans le Christ.